A puis le Je ne sais pas si Oh, Ah. On Tiens, est si tu veux si quelqu'un veut faire euh, les bandes le euh, bande droite. euh, droites. Droite, Avec tout ça, avec tout ça. Oui, faire ça. Euh... Quelqu'un a le retour de l'ISF J'ai remarqué Non. Il y a un retour de l'ISF, suppression des taxes et produits de première nécessité, temps de matière, destitution du CICE pour les grands groupes, abandon de toute poursuite de des voilà. pouvoirs au peuple. démocratie directe Pouvoir au peuple ouais. pouvoir au peuple. Mmh. Ok. Mmh. Uh, mmh. Moi, je ne vais pas écrire uh, à parce que le bon artisan, je ne oh, finalement. c'est c'est Bon, je... oui, mais c'est bien, il faut voir au peuple. Parce que oui. Sophie, si elle avait fait pour les pays. Hein. Oh là yeah. ai... Est-ce que quelqu'un veut une chaise J'ai deux chaises dans ma voiture. On veut bon, ah, ah. oui. ah, hein, hein. il y a deux choses. Euh... Ah, j'avais un encore, ça. Non, il y a juste une parole. Une parole. une parole. Il y a trois fois et par an, il y a un Donc, elle a bien bossé aussi. Donc, voilà. <rires> donc, maintenant, les ont cassent... dit En fait, vous avez gagné une nouvelle elle est bien montrée. Hein. Tu sais qu'à mon avis, oh, bah, quand on va mettre ça, ben ça sur les sapins, il y en a qui vont s'arrêter pour voir ça. Non, bah, après C'est le cas de ma mettre le je pense. Oh, Moi je trouve que quand tu prends les hymnes, quand tu parlais, les, les, les, les, les, les le prends dans le sens là, tu moi, moins vois mieux que de me faire se les prendre dans le sens de la RJ. C'est Est-ce que c'est pas la galère en suivi ah, Ça, ça se serait merveilleux de... se de... serait... de... On se dit pas que ça passera plus tôt. C'est vrai, possible. Oui. Oui. Oui. Maman, et moi, oui. est, oui. en fait, monsieur <rires> oui. Alors ça, C'est on la Il y en a qui je je des connais pas, je décroche pas. c'est pas dans mes contacts, c'est que c'est des personnes. machin, ça m'intéresse pas. Oui, mais c'est ouais, c'est bien. C'est vraiment le magasin qui te dit ton numéro a vraiment été tiré en